Mmh. Vu, elles font du bruit. Hein. Toi aussi On ouais. avons voir ici une collection euh, vaso avec euh, du wifi jusqu'à la ferme en face. Il y a beaucoup d'informatique dans ce camp. Ouais pas mal ouais. Je pense que comparé aux anciens camps, il y en a beaucoup plus. Non. La maîtrise a tout prévu, tout est sur ordinateur. Moi, voilà, je fais les quantités de repas et de nourriture pour tout le monde. Voir ce que ça va donner pour demain matin avec une histoire de brunch. Entre 8h et 10h, et pas vraiment de déjeuner ni de dîner, mais juste un brunch. C'est un truc sympathique à faire. J'essaye de faire des cartes de loups pour le jeu de ce soir. C'est possible que quelqu'un m'imprime une feuille Ah non. Non. non. Je suis plutôt que Austin lui demander. Et on n'imprime pas ici. Ah. C'est pas vrai. les magnifiques installations du camp. La maîtrise a tout prévu. Tout est sur ordinateur.